Salut, salut guys, c'est Racy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer IVcam sur votre euh, PC. Si vous n'avez pas de caméra, vous allez et, et télécharger pour Windows et puis vous allez laisser télécharger. Quand vous allez cliquer, vous allez sur Google d'abord, vous le savez très bien, vous allez écrire ivcam.com Après, vous allez télécharger pour Windows. Quand c'est fini de télécharger, et je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça, vous allez choisir votre langue et, et plein de choses. Vous allez faire suivant pour installer. Vous devez faire suivant et puis vous choisissez votre langue comme je vous ai bien dit après tout ce qu'ils vont te dire vous allez juste à faire suivant suivant suivant suivant en fait jusqu'à ce que ça soit installé et ça, là on est en installé on écrit on clique et puis ça va commencer à, à installer sur votre ordinateur après ça va tout simplement apparaître sur votre bureau votre écran comme ça la seule autre chose que vous allez faire, et vous, quand c'est fini, vous allez déterminer si vous avez des protections sur votre téléphone, il faut autoriser sur votre ordinateur, il faut autoriser que ça soit accès à votre euh, des choses Windows et comme ça vous bloquer certaines choses qui sont mauvaises pour l'ordinateur. Et puis là, c'est comme ça, que vous allez voir ça. Vous devez connecter votre euh, votre téléphone avec votre computer PC, c'est ça que vous pouvez l'installer sur caméra et sur euh, tablette, euh, pas tablette je veux dire euh, laptop et PC. Vous devez télécharger la même chose pour euh, vous allez aller sur Play Store, aller sur Play Store et puis télécharger le, la même chose sur votre téléphone. Quand c'est fini de télécharger, vous ça va vous demander, ça va vous montrer comme ça sur votre bureau. Et vous allez connecter les deux ensemble et comme ça et tu connectes ça sur le téléphone et tu connectes ça sur le, le pc et ça va faire une, une, une liaison de cette façon là et vous allez voir comme par magie votre téléphone va votre caméra de téléphone peut vous servir et très bien, car moi je l'ai fait parce que j'avais un problème, mon caméra était, était brisée. Comme ça, je devais interviewer quelqu'un. J'ai dit Mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire et d'un coup, j'ai trouvé des astuces et c'est pour ça que j'ai partage cette vidéo avec vous. Là, je suis en train de télécharger. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer et comment j'ai téléchargé ça sur mon, euh, mon téléphone. Je n'ai pas eu le temps de, de, de, de filmer mon téléphone. Comme ça, vous allez pouvoir le faire vous-même. Et après, vous aurez qu'à l'installer. les deux Dès que ça connecte ensemble, vous pouvez juste... Euh, vous allez juste voir. J'attends une minute. Euh, on va, on va attendre un petit peu. C'est comme ça, et ça en train de, je suis en train de faire des petites manœuvres pour montrer. Et c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas si je pouvais faire ça, mais comme j'étais dans le besoin, j'ai les fait et ça a marché totalement et ça m'a donné ça. Quand, maintenant, tu vas aller sur votre bureau. Et vous allez voir ça, et vous allez voir où est-ce que ça, où est-ce que ça se trouve ça, je ne sais pas encore, et où est-ce que ça se trouve. Et voilà, j'ai trouvé en bas, c'était en bas, en dessous. Et cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir comme ça. Et puis, vous allez pouvoir cliquer sur votre, euh, euh, comme je vous l'ai déjà dit, vous allez vous connecter le téléphone avec l'ordinateur. De cette manière-là, de cette manière-là, vous pouvez bien et utiliser votre caméra. Et en plus, c'est haute définition, c'est mieux. Si vous mettez un bon éclairage, je pense que c'est mieux d'une caméra ordinaire qu'on utilise des fois. Et moi, ça m'avait vraiment épaté comme comment ça a fonctionné. Et puis, dès que tu as fini de le connecter, tu n'auras pas tout le temps à le connecter. Tu auras juste à ouvrir les deux et les deux comme icônes. Ce qui est sur votre téléphone et ce qui est sur, qui est sur, votre, qui est sur votre téléphone et ce qui est sur l'ordinateur. Et voilà. Et c'est comme ça. Et voilà, je commence à utiliser déjà et comme ça, vous pouvez voir, ça fonctionne, c'est pas, euh, pas une blague, regarde, je suis en train de filmer avec mon propre téléphone, l'ordinateur que je suis en train de faire le, le vidéo, c'est un peu ça, c'est pas difficile, comme ça, et moi je vous partage ça, j'avais trouvé que c'était comme, euh, c'était la panique pour moi, parce que j'avais pas de caméra et je devais interviewer quelqu'un, et voilà, c'est comme ça, et merci beaucoup, n'oubliez pas de partager, de liker et d'abonner, s'il vous plaît, c'est juste, comme ça, ciao ciao, à la prochaine.